Bienvenue sur BrainCulture.tv Je suis Mad, je vous présente l'émission littéraire La Minute Mad où je vais vous parler de livres que je trouve indispensables. Et en fait, non, il n'y a pas que moi qui vais vous parler de livres car voici tout de suite la chronique du public. Bonjour à tous J'espère que ça va bien, on m'a demandé de, de, de vous parler d'un livre que j'aime beaucoup, et le livre que j'ai choisi. C'est un livre de Stephen King, Marche ou Crève bon, Stephen King, je le connaissais bien entendu à travers euh, La Ligne Verte, euh, Cujo, euh, Shining, etc. Bon bref, je connaissais euh, Stephen King bien entendu de nom, et je suis tombé sur ce livre-là, euh, Marche ou Crève En plus, euh, il me semble que c'est le premier livre qui a écrit Of the world. Il a été... Euh, son premier livre publié, c'est Carrie, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Mais il avait écrit plein de livres avant, dont euh, Marche ou Crève, en fait. Pourquoi j'aime ce livre, pourquoi il est incroyable, tu vois je l'ai trouvé en brocante, 50 centimes et tout et je me suis dit bah ça va en fait j'aime bien lire, tu vois ce que je veux dire j'aime pas que J.K. Rowling et Harry Potter, j'aime lire euh, ça parle de quoi, euh, marche ou crève en fait, il existe une sorte de compétition et cette compétition là tu peux t'y inscrire, c'est une marche en fait, c'est une marche mais t'as pas le droit de t'arrêter, parce que si tu t'arrêtes eh ben on te tire une bastos alors bien entendu la récompense est, euh, est très cool mais quand même tu meurs. Et, euh, et c'est un vrai événement. Et on va suivre, en fait, un personnage qui va participer à cette course. Et, et pourquoi j'ai adoré ce livre-là Parce que, en fait, le speech, voilà, c'est juste... Euh, il marche. Voilà. Le livre, c'est tout du long. Il va marcher. Stephen King, autant je trouve pas que c'est le meilleur auteur de tous les temps, en tout cas, que j'ai lu. Mais je, je l'aime beaucoup. Et surtout, j'aime beaucoup sa manière qu'il a de décrire euh, ce qu'il y a en dedans. C'est trop vrai, ce qu'il dit. C'est trop les mots que je voulais avoir sur ce sentiment d'orgueil ou de... Je sais pas quoi. Et en plus, il y a ce truc qui est Incroyable dans ce, dans, dans ce livre C'est que t'es tout le temps dans l'empathie Et dans la projection Je saurais pas vous dire à quel point j'aime ce livre Et à quel point je vous le conseille Parce que euh, c'est haletant, c'est bouleversant C'est euh, voilà, tout ça C'est tout ça à la fois et puis vraiment y a, Moi il y a cet effet miroir qui, est, qui a été incroyable avec moi Il y a, y a cette empathie Il y a, y a, y a bah, franchement Marche ou crève, Stephen King, qui est signé euh, du nom de Richard Bachman, en plus rien que pour le, le, le, le petit délire Donc voilà, je vous conseille de lire ce livre-là, j'espère que j'ai pas été trop chiant, et que je vous ai donné envie de lire ce livre, et, euh, et voilà, bonne lecture, merci, des bisous Merci beaucoup, à mon tour Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout petit livre, 11 pages, qui s'intitule « Matin Brun » de Frank Pavlov. C'est une nouvelle donc, nos deux personnages principaux sont des gens lambda, euh, un peu naïfs certainement, qui discutent des directives mises en place. Et de toute façon oui, il faut bien s'y plier parce ne faudrait pas se retrouver emmené par une milice un beau matin. Brun, brun le matin, hein, je précise parce que dans le gouvernement euh, en place, hein, l'état national, euh, tout doit être brun, même les animaux de compagnie. Genre, euh, voilà, si vous avez un, un chat blanc ou un chien noir, bah, ça le fait pas trop, quoi. Mais en fait, c'est scientifiquement prouvé hein, que les, les chiens et les chats bruns, c'est mieux. C'est comme le journal. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, hein, qui s'appelle Nouvelle Brune, et c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, euh, quand il y en avait trop, les gens ne savaient plus trop quoi penser. Bref, vous l'avez compris, euh, cette nouvelle, c'est une sorte de pamphlet hein, contre le manque de réaction des citoyens face à la montée de toutes sortes de totalitarismes. C'est un problème aussi très bien résumé par cette petite phrase du pasteur Martin Niemöller. Je ne parle pas très bien allemand, mais je crois que ça se prononce comme ça. Et vous la connaissez peut-être. C'est euh, Tout d'abord, ils sont venus chercher les communistes. et J'ai rien dit, parce que je suis pas communiste. Ensuite, ils sont venus chercher les sociodémocrates. J'ai rien dit. <rire> Je suis pas social-démocrate. Et ensuite, ils sont venus pour euh, emmener les syndicalistes. J'ai rien dit. <rire> Je suis pas syndicaliste. Et puis un jour, ils sont venus me chercher moi. Et là, il n'y avait plus personne pour dire quelque chose. Voilà. Donc, comme ce petit texte, cette nouvelle-ci est très percutante hein, de par sa brièveté, elle fait mouche tout de suite, on comprend tout de suite <rire> où l'auteur veut en venir, et ça nous incite un petit peu à réfléchir sur, par exemple, le manque d'action hein, envers toute forme émergente de pensée unique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose ces deux livres-là, Rhinocéros, une pièce de théâtre d'Eugène Ionesco, et Reconnaître le fascisme d'Umberto Eco. Oui, j'aime beaucoup Umberto Eco. Voilà, cette émission touche à sa fin. Si vous aussi, vous voulez faire partie de la chronique du public pour nous présenter votre livre préféré, vous pouvez nous écrire à cette adresse ici, juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt.